Wesh, ouais, bien ou quoi, tranquille ou quoi. Déjà, dans un premier temps, je voulais déjà tous vous souhaiter de bonnes fêtes. J'espère que vous avez tous passé un bon moment en famille ou tout seul. Hein. Même si vous étiez solo, il y avait personne autour de vous. J'espère que vous avez passé un bon moment. Que tu sois célibataire, sans famille. On s'en fout, on est tous ensemble. Voilà, donc là, comme vous le savez. On va critiquer la danse médiocre de Messi, parce que là, on a pu le voir que pendant les fêtes, il s'est amusé, il a commencé à lâcher des petites vidéos. Et c'est la première fois, en je sais pas combien d'années, qu'on voit Lionel Messi danser. Et on va pas se mentir, il est plus fort sur le terrain que, que sur les pistes de danse. Parce que là là, comment il danse, c'est du grand n'importe quoi. C'est une insulte à tous les danseurs. Là, tous les danseurs devraient se manifester et aller attaquer Lionel Messi en justice. On ne danse pas comme ça. C'est quoi ça et en plus, tu danses avec ta femme. Tu ne la vois pas comment elle bouge à côté de toi. Et toi, tu es là. Tu bouges uniquement tes mains. Hein et tu te dis footballeur. Mais normalement, tous -tout les passements de jambes et tout, tu devais faire ça sur la piste de danse. Hein tu ne connais pas toutes les danses qui sont à, di à disposition La salsa, tu ne sais pas la faire hein Non, mais Lionel Messi, je suis totalement déçu. Alors là, franchement, ton niveau de danse, il est comme ton niveau en Ligue 1. Bon, selon les statistiques, voilà, tu ne perds pas beaucoup de ballons, euh, voilà, tu ne tu, tu marques pas de but non plus, tu vois ce que je veux dire. Mais là, ce qu'on ce qu voit, c'est que littéralement, franchement, la danse et toi, ça fait 8000. S'il si y avait un tournoi de danse, tu serais dernier, Lionel Messi. Tu te rends compte Le dernier, le plus nul danseur que j'ai jamais vu. Non, on ne danse pas comme ça. Un peu de concentration. Prends ta femme par la taille. Commence à balancer des... Tu vois tous les dribbles que tu faisais à Barcelone, là Fais-les sur la piste de danse si tu pas à les faire sur le terrain avec le Paris Saint-Germain. Tu comprends hein Danse mieux que ça. Hein. Concentre-toi. Quand on fait des vidéos et quand tu vois qu'il y a une caméra qui est sur toi et que tu es en train de danser, donne-toi à fond. Tu vois ce que je veux dire Parce que là, là, nous, qu'est-ce qu'on voit comme image de toi hein Un Lionel Messi qui ne sait pas danser, qui est tout timide, tout rigide, qui n'arrive même pas à être détendu. Là, franchement, c'est un 0 sur 20. Là franchement on danse avec les stars, toi là tu tu passes même pas les, les, les... tu passes même pas les phases de poule. Tu te rends compte? Toi Lionel Messi, grand joueur qui arrive à faire danser tous les joueurs, tous les défenseurs. Toi même tu sais pas danser? Tu veux que je te montre comment Ronaldinho il danse? Hein? Tu veux que je t'explique comment il danse? Tu veux que je t'explique? Tu veux des cours de danse? Hein? Donc, tu peux jouer au foot en étant le meilleur du monde et être nul en danse comme ça Mais non, mais c'est pas possible. Ce n'est pas, pas normal. Mais là je ne suis pas d'accord. Pas du tout. Alors là, franchement, il y a une erreur qui est monumentale. Vous allez me dire, non, mais voilà, ferme ta bouche. Tu ne fais que le critiquer. De toute façon, toi, tu es fan de Cristiano Ronaldo. Eh les gars, nous, on regarde que les statistiques. Et là, on ne va pas se mentir qu'on est au milieu de saison. Vous comprenez On est au milieu de saison. Et on est en droit de regarder les statistiques. Ouais Lionel Messi, ça faisait 20 ans qu'il jouait au Barça. Ferme ta bouche. Tu te, tu te tais. On s'en fout là. Là, on ne parle pas de tout ça. On ne parle pas de tout ça. On ne parle des statistiques. Si tu veux nous, nous parler de tes excuses de je ne sais pas quoi, ça, c'est pas mon problème. Oui, euh, il a une, une équipe un petit peu diminuée. Le... On s'en fout. On, te, on regarde les stats. Aujourd'hui, Kylian Mbappé, 2021, 49 buts. 49 buts. Tu entends ce que je, en, je suis en train de t'expliquer 49 buts. Karim Benzema, 47 buts. Lewandowski, je sais même pas. Haaland, je ne sais même pas. Mais tu, tu penses que, Cristiano Ronaldo, tu penses qu'eux, ils regardent Messi cette année, là hein le, sept, le septembre toup, toup va ballon d'or. Tu penses qu'eux, ils le regardent, là hein En matière de buts en matière d'apport de, de, de, personnel euh, dans, dans une équipe Hein Non, il est totalement à la ramasse, messieurs, dames. Eh oui, il est comme quand. Tu vois là comment il danse C'est le Lionel Messi qu'on a euh, sur les terrains en ce moment. Voilà, on va pas se mentir. Euh, moi, j'aimerais bien hein, qu'il qu dépasse Cristiano Ronaldo et qu'il fasse tout, tout ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire Tu penses que moi, je suis là, euh, je suis fan de Manchester United Hein Tu me prends pour qui tu vois pas tout, toutes mes vidéos, elles parlent du Paris Saint-Germain. Tu penses que quoi Si Lionel Messi il met 200 buts avec le Paris Saint-Germain, c'est qui qui sera content hein Ben les Parisiens Ben oui. mais Messi il marque pas. Qu'est-ce qu'on fait On l'insulte. Voilà, voilà. Parce qu'il marque avec le Barça il marque pas avec nous. Qu'est-ce qu'il y a T'aimes pas nos spaghettis, nos pizzas Qu'est-ce que tu veux Hein, la paella Je sais pas quoi. Paella, mais c'est quoi ce plat là Hein Viande, poisson, crustacés, riz. Oh non, mais c'est non, mais toi aussi.